C'est la fin de journée, je sors de je sors de cours, je suis en formation à l'école nationale spa-maritime. Et là on va aller chez moi en bord de Loire, vous allez voir la, la vue est sympa. En effet, la vue est sympa à Nantes. Maxence aime les grands espaces. Il est marin. Il a besoin de la proximité de l'eau pour se sentir bien. Alors tout simplement, le temps de sa formation nantaise. Il habite dans cette micro-maison en bois, posée en bord de Loire. Le concept vient des états unis C'est une tiny house, montée sur une remorque et installée sur un terrain privé. Bah finalement, c'est minuscule, sur le papier, ça fait 13 mètres carrés au sol. Mais par rapport à beaucoup d'appartements, c'est euh, vraiment euh, aussi, voire plus agréable. Parce que c'est très lumineux, on vit quasiment tout le temps dehors, j'ai une terrasse à l'extérieur. Et donc finalement, on est, euh, on est plus à l'aise et on se sent vraiment plus en proximité la, avec la nature. Alors que là, je suis en, quasiment en pleine ville, mais je me sens vraiment plus en proximité avec la, la nature que dans un appartement où finalement, on est, on est complètement, euh, enfin, on, est, euh, on est isolé. Et puis, ce qui est très agréable aussi, c'est euh, les voisins. Enfin, c'est que tout est beaucoup plus ouvert, donc il y a une vraie entraide. Dès qu'il manque, je sais pas, moi, une passoire pour, pour mes pattes, je la demande au voisin. Dès que lui veut une meuleuse, je lui prête une meuleuse. Enfin, il y a beaucoup plus de contacts. Et finalement, on se retrouve vraiment, euh, enfin, on retrouve une vraie proximité euh, avec, les, avec les gens et avec l'entourage. Avec beaucoup plus que dans un appartement où, une fois qu'on a fermé euh, sa porte et, et son verrou, ben, voilà, on se retrouve complètement en vase clos. Je suis officier de marine marchande, donc je passe 6 mois de l'année en mer et 6 mois de l'année à terre. Et chercher un, un projet qui puisse vraiment me, me correspondre et, et que je puisse vraiment me donner de l'énergie et du temps à terre. Je suis tombé, je m'intéressais au logement mobile, je suis tombé assez vite sur les, les tiny House et ça s'est fait assez, assez rapidement. J'en ai parlé à, à mon frère qui habite à Barcelone. Il a dit bon, super, allez, on y va. C'est c'est bien les tiny house. J'en ai parlé ensuite à un autre copain, euh, Marine Marchande aussi, il m'a dit, eh, hey, génial, c'est bien aussi les tiny house. Et puis euh, on s'est mis sur la préparation, euh, on a mis un mois et demi pour faire les, pour faire les plans, euh, pour, euh, pour concevoir la tiny house, pour concevoir l'autonomie euh, aussi, l'autonomie en, en eau, l'autonomie en énergie, euh, et, pour, euh, et pour savoir un petit peu comment fonctionnait la construction bois, parce qu'on connaissait... On vient pas du bois, quoi. on connaissait pas le, le domaine. Pas <rire> <la> <rire> Surplombant la Loire, la terrasse de la Tiny House a toujours du succès à l'heure de l'apéro. Alexandre est là en voisin. Lui aussi construit sa cabane, mais dans un ancien bus de l'armée. C'est possible. Ce qui est un peu chiant ici, c'est que on a vraiment le soleil toute la journée. Quoi. On est vraiment orienté genre plein sud on est plein hein. sud. Et ça, c'est ouais. bon, difficile. Ouais. Bah, trop, mmh. de, trop de plaisir quoi. Ah ouais, ouais, trop ouais. De plaisir. Ouais. Budget crabe solaire un, euh... pour un loyer euh, nul quoi. C'est vrai que c'est quand même. Euh... Ouais, c'est. Euh... Ah, pas facile tu vois. Pas non, facile. mais c'est sympa mais avec la cas, vue hein. sur 30 mous. C'est quand même le, le plus beau coin de Nantes. Hein. <rire> Alors là, tu auras l'espace cuisine. Ouais. Bon là, c'est un peu le brouillon pour l'instant, mais en plus c'est tous les outils, tu vois. Il y aura tout le coin cuisine. Ici, il y aura le carré un peu, euh, donc le petite table et deux banquettes. Donc le, le salon, quoi. Enfin, le, le salon, bien, où vous serez cordialement invité. Merci. Ah, et euh, voilà. Ok. Euh, tu auras une trappe d'accès parce qu'il y aura une, une terrasse en fait sur le toit. Ok. Ah ouais, ça donc, idée, marche. Euh, ouais, euh, bah ouais. Je fais un peu la V2, de l'Atenea bon. House. L'idée, euh, c'est de faire une belle terrasse. Je pense que ça va pas mal avec. Euh même l'économie collaborative se dire on possède moins les choses et se dire on a euh, de son été sur 30 ans pour un appart ou de toute façon on ne sait pas où on va vivre dans 30 ans à l'époque on pouvait s'engager sur 30 ans se dire euh, on va choisir une ville et on va y faire sa vie aujourd'hui on sait plus où on va vivre on ne sait pas pour un investissement assez euh, minime d'avoir un toit et d'avoir un endroit juste où on peut se dire ouais j'ai un chez moi quoi c'est pas uniquement euh, euh, travailler enfin euh, travailler puis habiter dans un, dans, dans un logement qu'on a qu'on choisit plus ou moins par, euh, par défaut, mais c'est aussi retrouver finalement l'usage de, de ses mains et construire ah ouais. son habitat, construire finalement, enfin euh, se retrouver, enfin re, mettre un toit sur sa tête et se retrouver acteur de, de plus de, de sa vie, enfin savoir comment on habite, comment, comment on s'éclaire, enfin euh, c'est des bases qu'on a un petit peu perdu aussi aujourd'hui et c'est retrouver ce, ce sens-là euh, dans société. Ouais. En plus de son besoin de mobilité, cette génération Y Prend conscience de la nécessité de consommer moins. Et c'est dès la conception du projet que cette notion a été intégrée. Une personne dans un logement normal, ça consomme entre 100 et 150 litres d'eau par jour. Rien qu'une chasse d'eau, c'est 7 litres d'eau. C'est énorme. Une douche, c'est 14 litres minutes. Euh, et, euh, et finalement, mi bout à bout, ça fait entre 100 et 150 litres. Euh, là, on est sur des toilettes sèches. Ça marche très bien. Euh, et la, la douche, on est sur un débit qui est deux fois et demi plus petit. Et on ne voit pas la différence. Euh, on a de la pression, c'est très bien. On en est à peu près à euh, 30 litres d'eau par jour. Bon, enfin, la consommation, elle est divisée par 3 voire par 4. Et, euh, et ça, sans me rationner au quotidien. Euh, je vis euh, normalement et très confortablement. Le prix de revient de cette tiny house en autoconstruction est d'environ 25 000 euros. Vraiment mobile, elle vient d'être déplacée à Ancenis. On peut la louer pour le week-end et les vacances. Avec ses partenaires, Maxence pense déjà à construire une nouvelle version de cette cabane 3.0.